Département Trésor de américain sanctionné ancien député Gary Bodo comme pigrotit albaïs dans la chambre des pitéa dans l'année qui saute passe yo là. Mais si là, l'écoutant des cabinet ministériel pour le monter coûte 5, 600 millions de goudes, les ramassés dans dans le secteur privé pour acheter votre député.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 Donc, dans 48 mois, on nous fait un calcul. Combien de conteneurs qui rentrent Combien d'âmes qui rentrent Combien de cartouches qui rentrent hmm. M'bralba ou résultat. Rale les chaises ou chita confortablement. fou il ne faut pas rentrer la caille ou se un plaisir. Gentil proverbe créole l'a dit.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 Yon innocent, nan mita de assassins. pas hésiter quitter élément de réponse pa ou dans commentaire là, Ça fait nous plaisir. En pile en pile. <tous> Mesdames, mademoiselles et messieurs, département trésor les États-Unis d'Amérique sanctionné ancien député Gary Bodo comme dirigeant dans pays d'Haïti. Depuis le ouè toute tout dans dansé. Hadche la vie saou. Sanctionner ou sanctionnel, c'est pour implication de la corruption. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous rappelez ou ne jouez pas pays Canada a déjà sanctionné un député député pour divers actes malhonnêtes, l'État impliqué là-dedans, en dedans pays d'Haïti après Canada fin sanctionné, et eh bien ancien député après mettre notre dehors pour dire, pas cité nom si on si cité nom sans autorisation mais bien m'après la justice et eh bien après les États-Unis la justice à <laughs> -tra la traque pour la vérité Mesdames, mademoiselles et messieurs et eh bien faut que moi ancien député a cité dans un scandale corruption dans l'année 2019 ou capable de rappeler ou l'es que yo installé Fritz William Michel tapral monte monté parce que le tapral premier ministre sous gouvernement Jovenel Moïse la. dans l'année 2019 Et bien frère c'est bien aimé qui ça qui pral passe? Hmm. Député Karibodo, te gagné divers millions de dollars américains en men, c'est un coup de monde qui a fait un marché pour acheter. C'est comme ça qu'il a attiré l'autre député, il a acheté le vote. Et frère et sœurs bien-aimé, ça qui compte le président de la Ces c'est une question mon a posé. L'agent le secteur privé qui finance les députés, qui finance les présidents, qui finance les magistrats, etc., sénateurs, mais si on prend le décaissé 5 à 600 millions de gourdes frères et sœurs bien-aimés il aurait li by président chambre député Gary Bodo, selon ça département de raison les États-Unis fait qu'on est Eh bien frères et sœurs bien-aimés avant même votre la fête, le président Gary Bodo te déjà rencontré ensemble avec le parlementaire pour te dire ce vote là. La. Et l'argent, il te explique comment il a touché qui quantité chaque monde a gagné. Mais les gens pour le représenter. Ça veut dire là, frère et bien-aimé, ça fait compétence là. Pas de bagaille comme ça. Mais de pouge l'argent, tout pays prêt, tout poste prêt, frère et soeurs bien-aimé, pour l'on un pays où c'est sénateur, c'est députés Il y a un cabinet ministériel qui prend le monter. Ça veut dire, si les gens pas de compétences, frères et sœurs, bien. Mais depuis les millions, les gens qui ont des millions, ils voté pour être capable de jouer un poste. Les gens qui ont voté, ils ont passé, ils ont ministres. Kounya c'est pour nous dire, qui service moun sa pral la République? Est-ce que vous comprenez ça, ça m'appré expliquer ou la la? Qui service moun sa ap prendre le pays d'Haïti Parce que c'est l'argent qui mette kote yéa, Pas que un yel pral kaffe pour la République, par gen aucune décision ap capre en faveur la population parce que son groupe moun ki te dépensé l'argent yo pour mettre yo en côté votev vinn pa utile rien encore moun que ou te voté pour tes députés pour tes sénateurs yo vinn pa utile ou rien parce que c'est ti intérêt mesquin yo yo défendre bon m'expliquer on bagay. l'on prend ministre justice dans le pays d'Haïti l'on entendé nèg nan, nan secteur privé bay 500 à 600 millions good pour acheter vote moun ou voter pour aller représenter au bon côté président. qui propose là son équipe neg cheveux bouclés son équipe neg qui corruption son équipe neg cap depuis 1900 jamais la justice pas arrivé sur yo. y a là frères et sœurs bien-aimés, tendez-moi bien aimés t'aimes bien mon sa yo ki pa paye taxe ki la nan pays ya yo vivent c'est comme si rien n'était nous mouri pas sous compte yo yo monter prix yo, le ou vle, ça fait la loi ça fait constitution ça pas existé pour yo et bien mesdames, mademoiselles et messieurs les que ou gen sa ça yo, yo ramasser l'argent ça <laughs> entendez bien Yo ramasser l'argent ça yo plié le mettre dans no poche yo. Madame yo apitit petite yo yo prendre vous me voyer aller à l'étranger. Mais moun sa qui te dépense l'argent le te grain vote toi pour le mettre mini justice li. Ta dem bien. Des fois frères et sœurs so bien-aimés quand on prend le plain pour insécurité moun sa qui dépense pour le mettre mini justice li ya, c'est lui-même qui a pris des armes et des en dedans de pays. Vous comprenez? Les gens qui dépense l'argent, c'est lui-même qui a fait contrebande en dedans de pays. Nous tous, tous les parlementaires, tous les députés. Vous avez bien oui. Les gens les ont parlé, c'est le yop, pale yop djou, se gouvernement, c'est le président. Les gens pas ont dit les ne sont pas Qu'a fait Zach malhonnête, yo? Puis est-ce qu'on dénoncer nègre acheté avec alouc à faire contrebande? Puis est-ce qu'on ne pas oser déplacer Almetel en barre corn malgré tout crime qu'il a ka fait dans la République? Qu'a fait ça? Bon le guéminiiste, si t'es payé au lâcheté, vaut tout. Si t'es payé au l'argent, si t'es bondi divers millions de dollars, le fait main bouchou. al les mois al dit comme ça et eh bien c'est intel qui a rentré faut que la police fok la justice dégage le maré intel tel. pourra le capable pour paye déjà donc mesdames mademoiselles et messieurs c'est même moun ou fin choisi qui pour aller représenter ou pour kagondé mesmi yo et eh bien elle rivé nan remet tout pareil y a si talbe pour l'agent Debi y yo dit yo même si yo se ces garçons y ont pour ouvrez-les et on pour me faire check mon frère. Eh bien, kounya y a là, les cas tout toute une affaire gymnastique. regardez nous yo vini pas parler et sécurité toute la sainte journée. Et puis sortant de frères et sœurs bien-aimés, pas cher, c'est une solution parce que moun qui implique moun ka rentre pile bal ki gen franchise la yo pa ka prendre décision pour couper franchise la parce li te dépensé l'argent pour le te mettre mini justice Madame mademoiselle et messieurs deuxième bagage aussi est. connait L'on dépense l'argent li mette yon ministre défense c'est <laughs> pour défendre ni et le les peuple ibral défendre Pablo Enex sa tellement géré l'argent pour l'acheter tout palman. Hein? mais il en contact tout avec ambassade yo seul qui pile l'argent le fait les que la finance gang il pas l'entre dans dossier parce que les lacheton green zam pour 3 400 dollars aux États-Unis les débarquer dans pays d'Haïti l'ap vanni à 5 6 700 dollars donc la sécurité a dégénéré, frères et sœurs. Mounsa, il n'y pas d'accord pour que la le soldat qui ki là, qui formation, qui capable de correspondre ensemble avec Bandi pour mettre l'autre dans le pays. Eh bien, à chaque fois gouvernement prend décision pour qu'il achète du matériel pour l'armée d'Haïti, il n'y pas Parce que Fok ou toujours, gagner yon et stabilité politique et en même temps yon pap accepte pour que yon achete matériel pour la pour la main, et voici même ambassadeurs qui connecté en ak yo temps en temps on kap financer la police mais la police pa jam parce la police fan divers mosso chaque gros responsable en dans la police qui propre compagnie sécurité pal et chef police la frères et sœurs bien-aimés pour arriver côté là son l'argent dépensé c'est acheter l'achete poste là la, li padro Palmente, bien aime, se pas sécurité parlementaire yo frères et bien-aimés côté yo c'est pas seulement votre yo payer pour ça tout yo pas droit comme si a fait proposition de loi yo fason nan 10 15 ans pour capable aller mais pour petit ou capable rester dans pays pour capable travailler yo pas ge plan ça pour vous Vous comprenez. Le autant de yon homme investi pour le mettre ministre Santel, Gon série de médicaments qui sont rentrés dans le pays, qui pas supposé rentrer, pas merde ou café, pas de yon ou de décision que l'on prend compte lui, parce qu'elle est payée pour ministre Santel. Imaginons, frères et sœurs bien-aimés, permanente pe pa pas he non, pour le pays d'Haïti. Non <laughs> Ça veut dire, si vous te des qui si vous te des qui la santé, vraiment, vous série des crèmes qui ont des gens qui ont des gens qui ont pas gens qui ont qui pral des sous. qui eh ont des gens qui ont des gens qui des gens qui ont des gens qui sanction des gens qui ont qui c'est qui qui qui ont des yo, Donc parlement, frères et sœurs bien-aimés son marché lié yo pa ka ouvrir -e l'argent yo si si Albert. L'on payé pour le mettre premier ministre li. Quand on va le passer pour securite sécurité ça. A ton penser si gouvernement si président gon plan. Plan ça. eh bien moun ki paye pour mettre premier ministre, ou pensez plan ça pou ka marcher. Ou pas, ces populations pral kapab bénéficient bagay non? Président ap kode, premier ministre li même l'a de Ou pas, oué après l'assassinat Jovenel Moïse, qui sa joute en tant que chef CSPN, li vindou li pat au courant, te genye, opération k pral dans nan village de Dieu. Est-ce que vous On Vous comprendre compren ce qui a passé nan pays, frézisse. L'on nomme Jos choisi pour l'argent, petit li pa nan pays, madame li pa nan pays. Attends, nous pas mobiliser pour nous faire petition, pour nous chasser pour nous faire tout dans le pays d'Aïti. Pour nous a tout. Ou votez moun nan, oui. Ou al trempe elle oui. Ou votez moun nan pour que l'al représente, pour nous faire tout. L'al rivelle, lui-même, c'est non ni l'alvane. Donc, quand nous avons là, les collectivité ministres collectivités territoriales, ça pensait pas le café. Les ministres planification, qui s'apprête à planifier pour les pays non mon che. ou à planifier pour secteur privé parce qu'il était dépenser l'argent, mais où même et votre parole, qui salit-il, qui ça le devient dans le dossier ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous le comprendre comment dirigeant nous yon vicieux comment yon sousou comment yon saf parce que green vote là il vaut plus que l'argent ça veut dire que m pays m yon yo. m yon un veux, après 10 15 ans eh bien dans tout pays qui envoie le développement pour pays m fait partie de lui mal voter pour changement mais l'aime fille voter non, homme l'arrivée dans parlement et bien c'est al van green vote ou pas même g'ai temps pour réfléchir pour dire est-ce que le choix ça a bon pour payer est-ce que le premier ministre a bon pour payer est-ce que le ministre ça c'est pas plonger la plonger institution dans trou plus ou pas même g'ai temps pour réfléchir de bouger l'argent bah, mm, et si, e bouchou après ça so, on ou on l'état mal et eh, c'est pas moi même c'est telle administration c'est président pas bon mon vicieux trop et mesdames, mademoiselles et messieurs, nous tous connaissons parlement son marché. Son marché lié. Ce n'est pas qu'on est nous, pas connaît, son marché lié. Qui ça nous capable espérer ensemble avec, mode de mounsaïo, soit disant depuis 1900 sans jamais, nous fait politique, après les leaders. Est-ce que nous sommes acquis un changement vraiment Est-ce que nous avons gagner un changement vraiment est-ce que le pays d'Haïti est capable de sortir de sa avec mode monde vicieux, sale qui prépare pour vendre, pour dégouliner? Parce qu'on a pas qu'un dirigeant, go homme qui paraît. Où connaît le son volé, où qu'on ait l'argent, à cause où recevons l'argent, et eh bien, nous prenons le mini justice, et l'argent te été en même. Ça veut dire c'est ça qui vient de nous pays frères et sœurs bien-aimés, pas gagner, perdre, tout bagaille transformé. Je ne dis petit volet, demain si Dieu veut bien m'appuyer un volet qui est gros grade. Je ne -jou dis passé boîte détourné 150 000 dollars américains, demain si Dieu veut ma ministre parce que moi gè moun d'èm ki pou payer qui pou acheter des vote moun ki élu par le peuple yu. donc le peuple a la dit bien qui sont utiles par rapport avec jande action ça et madame mademoiselle et messieurs les que moun sa fin dépenser l'argent c'est dans intégral moun n'pral travail ou rappel président Jovenel Moïse Dou nous finissons, nous font budget budget fin fait oh oh ça so t'endère ne pas nan pot deye, al budget. Est-ce qu'on vous bien? Ou se dirigeant, ou se sénateur se député, ou passe nan pot deye, ou al korije, eh bien, budget, kai papa ou kai moun qui te finance ou la, moun ki te bon l'argent parce qu'on son esclave volontaires et bien, le budget fin vote, le président budget arrive devant, il fait, oh, ça, ça est là, ça, c'est pas budget. Ou te vois, Ebidi a sous de pieds, il y a yon il y a PTG, il même, Jardin et puis a à Vini. Et puis, les hommes et les filles, encore ok frères et bien aimé. même les hommes qui papa, yon, yon vini des yo ils viennent yon ils viennent est Est-ce ils viennent faire des ils viennent des recherches, mesdames, mademoiselles et messieurs, recherches, ils viennent faire des des recherches, ils ou a m raison. Et vous ça. La République de des coquins, des audacieux, sel volet au Et puis il a pas les propos de série, nan Et tandis que vous craquez, 50 4 douzaines de politiciens dans pays d'Haïti, oui. Chapeau bas pour yo Parce que sont tellement forts, se bien ce sont des spécialistes. Mais nous, yo toujours cité nous, nous, mauvais nous, en barrage. Tant nous, nous, nous, fait politique pi gade ton pays. Franchement, ça fait honte, mais malheureusement, mon sa yon von senti ma yon nan po Donc, si nous même nous pas prons décision ensemble avec yon, pas yon n'y a changé. Mesdames, et messieurs, geye magistrat Jean-Wilhelm Morin, juge instruction dans tribunal premier instance Port-au-Prince, yon correspondance li voye bay, et bien, service immigration ak emigration, nan dat 3 avril. Li mande ak directeur, geye yon Dizaine moun parmi eux actuels directeurs la douane pour l pa quitter le kite pays ya nouvel ordre pour la justice besoin pou le kajouen ni bien facile. Interdiction ça concernait Rommel Romel Bell, Alcindor Fritz, Dubreus Odli, Edouard Julesen, Samdi Fernand, Charles Belair, Bell Anna, Dukens August. Et selon le juge-là, tout le monde sait concerné par instruction, blanchissement l'argent, financement terroriste, semblée enrichissement illicite, conformément à ce qui dit dans la loi 21 février 2001. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, après notre saf, il et bien, directeur immigration avec émigration Jacques Lafontaine, qui est commissaire gouvernement lui-même, libral recevoir une lettre. Namé directeur de one frères et soeurs bien-aimés. Eh bien, bien directeur de dans l'état ça, il dénonçait interdiction de départ. Juge Instruction, Jean Wilner, prend compte lui. Et il dit, c'est une interdiction qui est illégale. Eh bien, frères et soeurs bien-aimés, la fontaine prend écrit juge-là pour le dire. Ordonnant sous un compte actuel directeur de, de violer la loi de manière flagrante. Et violation ça exposé à châtiment article 90 91 code pénal. La Fontaine fait appel à Moré pour faire songer. article 48 CICA dit un juge pas droit pour poser yon ak instruction s'il pas requis par commissaire gouvernement. Comme c'est voir les gars, qui a et bien dégagez nous toke con. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, ou pas trouver ça bizarre? Chaï saute sous tête ni tombe sous épaule. Avocat cap a chef de gang vite l'homme, c'est même avocat si la a défoncé, eh bien, responsable l'église épiscopale. Et l'église épiscopale qui est comme client, chef de gang vite l'homme. Wow!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 Du prince Emmanuel Et mais oui est régner. On est roi quand on aime Car rien ne se dérobe à ce charme Suprême Et mais oui c'est On est roi quand on aime Car rien ne se dérobe à ce charme Suprême <laughs> non mon <mounyeuse>, sami <laughs> Non, quelle alliance Quelle spiritualité Quel évangile L'évangélisation gang l'église avocat avocat gang avocat l'église Wow <laughs> Ça veut dire la frère c'est bien aimé comme étant donné actuellement Jésus c'est avocat. Côté musique qui dit, Jésus c'est pour l'immat, gain pour pour l'immat, cause pour les c'est pour Hallelujah, c'est pour c'est pour les c'est pour l'immat, c'est pour l'immat, c'est c'est c'est pour la ma c'est pour c'est pour c'est c'est pour c'est pour c'est Avocat, vite l'homme. <laughs> Go façon pour le plaider de cause li même l'el coupable. Avocat responsable. L'Église épiscopale. Go façon pour le plaider des même l'el coupable. Wow. Vite l'homme. <laughs> hey, hey. Et dans la Bible dit que Pas de relation entre lumière et ténèbres. Mais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 Mesdames et Messieurs, c'est important pour comprendre. Dans espace 8 mois, l'église épiscopale rentre sans se condé. Sans se condé, entre l'homme et l'église, on chercher la moralité ou pa bagaille comme ça. qui moralité. Donc, Sinon fait un petit calcul. Sinon 8 mois l'église la rentrait sans, se condamnés. Or, de ce pays fait connaître, c'est depuis 2017 l'église épiscopale n'a pas ça par rapport avec l'ensemble ensemble de documents yo et c'est après document ça yo le marer comptable l'église. Depuis 2017, l'argent la a sorti sous compte l'Église pour aller sous compte Zimbabwe. sous compte de la frère et bien bien-aimés. Nous connaissons, nous avons 12 mois. Dans 4 ans. Ça fait 48 mois, pas vrai. Nous fait produit du Si, dans 8 mois, l'Église entre, 105 condamnés. Et dans 48 mois. la vers X. Des la X ou en bas. Eh bien, qu'on y a là, c'est 48 multiplié par 105 divisé par 8. Moi, 4 8 1 20 descend. Donc ça yon total de 630 conteneurs. Dans 48 mois yon ta rentré. Kounya la fait so bien aimé fò gade comment yon arrivé à le pays. Et comment pays a gangsterize facile. Sinon 8 mois, genye 150 conteneurs qui rentré. Admettons chaque conteneur ça yo dans chaque grand conteneur, tu as gagné 50 000 cartouches, frères et sœurs. Chaque conteneur qui rentrait, gagnait 50 000 cartouches. Quand on y a là, on peut le faire. 105 multipliés par 50 10, 000. Et bien, on fait 105 multipliés par 50 10, 000. 10, 000. Il y a un total de 5 250 000 katouches, frère et soeur bien-aimé. Dans 8 mois, il y débarqué dans le pays d'Haïti. Quand a si dans 8 mois, il y 5 250 000 katouches, on a calculé pour 4 l'année, pour 48 mois. On fait 48 multiplié par 5 250 000, divisé par 8 fraises et sœurs. Eh bien, dans l'espace 4 ans, l'Église a rentré dans le pays d'Haïti, il un total de 31 500 000 katouches. Donc, il y a une lit lit, il n'y a pas l'on est campé pour le la police, tu fait 3-4 ans, La coup de balle, bal, tu as manqué bal. Parce que l'église bali assez. Li bali la parole, assez, li prêche le salut, assez. Quand y là, mesdames, mademoiselles et messieurs, on nous dit, pour les âmes, quand qui t'a rentré dans le pays, dans l'espace 48, moi ça. Admettons, chaque conteneur qui vient dans San Mavelle, il 50 âmes là 50 âmes di, qui est différent. AK47, Galil, etc. 9 mm, vous comprenez. Il y a diverses qualités dans 50 ans. <coughs> chaque conteneur qui rentre, il 50. Quand on a fait 50, ou a multiplié par 105. Donc, frères et sœurs bien aimés, dans 8 mois seulement, yon rentre 5250 zam dans le pays. Dans 8 mois. 5250 zam. C'est lui-même, avait dit, l'autre monde qui a rentré, yon pas à la dan. Kounya la, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans 48 mois, Combien zam qui rentraient. Si pour 8 mois, yon rentre 5250 et pour 48 mois, même un petit calcul, et bien, dans 4 années, et se bien aimé, yon ta dans le pays d'Haïti 31 500 zam. 31 500 zam dans 4 années. Oh! Dans Sénat ce Dou, c'est 11 familles qui ont vécu des âmes à balle. <rire> qu'on y a là, mesdames, mademoiselles et messieurs, prends 11 familles, ça, multipliez-le pas. 31 500, ou à peu près, quantité d'âmes qui viennent dans le pays, sortis dans l'année 2017 pour arriver dans l'année 2021. Est-ce qu'on va commencer à gangsteriser bien facile. L'autant des journalistes campé le tabou, li ka fait joine zame, li ka fait une balle là, c'est pas tout petit cause qui petit. Li te connait qui côté le cajon li vraiment. Les nèg yo tabou camper des barricades c'est l'avenir. ils te connait qui l'avenir, ils t'a préparé. Parce en même temps yo a préparé l'avenir, yo a la prière dans l'église tout et puis galil a passé. Est-ce qu'on comprend, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans ce complot nous prenons un le pays d'Haïti? Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs bien-aimés, comment le pays a gangsterisé facile en bas nous? Pendant que nous sommes dans l'abdomen, pendant que nous 40 jours de jeunes, nous ne prenons pas de responsabilité en tant que citoyens et puis, mes résultats. <laughs> Donc, admettons, dans 48 mois, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'on vraiment. L'Église a supposé si ferme, mais oui, dans la. <laughs> le pays ici, là. Hélas, étant donné dans la Bible dit que ce pas tout le monde qui a dit c'est yé, c'est qui a dans royaume ciel là. Donc, frères et sœurs bien-aimés, les que, les institutions qui font crime comme ça, Yon président qui vient essayé de mettre l'ordre dans des ordres, qui fait réforme dans boîte l'État pour yon pas Ah, oh, oh, mon cher. On ne pa pas chans an la se Je Pour journée jeudi hey, et Eh. Depuis les ma machins, me contre si avec ça qui est never give up là ça c'est Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. bien Ah. never give up. Ne up ah. là la. <laughs> non Ah. quoi ça eh, ça, c'est en 2016. Et puis, trois années après, 2019, voilà Neve Givop. Quelle transformation! Même couleur le changer. <rire> Nous croisons ensemble avec Neve Givop, frère et soeur. Gardez Neve Givop ensemble avec, mais de m'coprenne Neve Givop. Oh my god! Non, ça c'est cool, ça c'est intéressant. Eh, le sport peut tout changer. A même 20 neve givop te poté en 2016, en 2019, garder le papo de encore le sport. Votre neve givop, te t'en gue, ka y grandfamande. Et bien, kounya la, neve givop en 2019, c'est plaquette de chocolat. Ah, plaquette de chocolate! Si, mi amour! Ah, avait dit, l'autre passé mon il fait de de de de qui pas passe, tout Est-ce que tu vois? C'est ce qu'on appelle Never give up, 100%. Ah, pas cham décourage dans la vie. Sous blanc en 2016, en 2019, ou ka black. Et puis, apparence ou ka change, teto qui te tombe, hein? il ka fait zip zip. Ou tout la ou ka ge bel ve pas en bas avait dit yo placement Green, tu <laughs> comprends frère bien aimé belle hanche Ala. ou même qui était black ou qui rouge ou qui a même j'avais messié ça dans 10 ans après même j'avais 9 give mais Nevegivop give sorti en 2016 2019 les black li bananes et puis il des plaquette de chocolat donc c'est un plaisir pour me te présenter nous Nevegivop, mesdames mademoiselles et messieurs et ma tout bonne si conseil ça pas never give up in your life. Mesdames, et messieurs, jeudi mercredi 5 avril 2023, citoyens, si vivent dans la commune Carrefour, zone te Thématique Bravo, la contentement, sous initiative Mairie Carrefour, après côté il a lancé premier édition week-end quartier 4, 5, 6 avril 2023, baptisée un sauvé Bizotan. Plus de détails, Frère Maxime Capcoutem, en tant que témoignage citoyen. La pas ma chaîne de C'est canal de ces canaux-là, ici bouché bloqués, ils sont bouché et puis tout le monde, il faut que nous ensemble, que Nous sommes ensemble, mais ce n'est pas machin de nous qui fait face à nous. Nous sommes nous-mêmes en citoyens et Parce que ce mouvement qu'a a fait là, volontairement, pas mais, il n'y a pas de monde qui un problème. Mais si l'État central bon. met ensemble avec magistrats, avec artistes qui font son travail, si l'État central embrasse les pas, il faut que ce fou. On... Là, on a pris un cap pour la poisson côté de la pente. Parce que son commune qui est plus sale, qui est plus humiliée dans toute commune qui vient. L'État central va mettre un magistrat pour pour, pour pour faire quatre là. Parce que la mer n'a pas de matériel. Tout ça, nous avons là. Si l'État central eh nous répond, nous pas pas là. Nous avons vu tout le canal, nous avons vu là, nous avons là. Nous avons vu le canal, nous avons vu là, qui a coulé dans le village, qui a aller traiter dans la mer. Parce que nous avons là. La série est là, depuis où est Blo sa nous là, nous sommes qui Ensuite, en bannière, nous avons l'état central, nous avec ma chiste toujours que mes mouvements ça, Parce que nous-mêmes, nous avons volonté, c'est le matériel qui fait nous-mêmes nos bacs à travail. Si vous regardez là, Même côté, nous ça. C'est pour e bagage so, qui fait un film, mois nous, questions que nous plaisons. Ce sont des qui ont une semaine. nous avons tout Ça les et à ce point, même nous embrasser les pas. Je suis content, je suis fier de ce que je suis capable de passer pour les autres toujours. moi je suis content. Parce que moi, je suis capable de passer pour les autres, spécialement car vous. Parce que je suis tellement content, enfin, je ne peux pas attendre avec le bagage, même dans la réunion, je ne pas participer. Vous comprenez? Alors, c'est hier matin, je suis tout le monde qui a et puis sourire et qui a volontaires Oh, je vais me mettre je moi, je à Mais spécialement, même mes artistes si toujours aimé, même si avec nous pour nous profiter des Parce que moi-même, depuis que tu m'as posé, est-ce que fait grand Ça, c'est rien, est-ce que nous avons pris pour nous faire propre dans il y non impatient, Alors, rien, tout tout ce là ça en quelque sorte, et ceci si humilié nous, comme si on ne pas de l'autre zone, ils n'ont pas de beauté de l'autre zone, mais nous, nous sommes exactement comme si ils étaient vraiment rejetés nous, nous de côté. Et je aujourd'hui, nous avons dit que artiste, ils ont mis maintenant pattes là, ils ont dit que ça veut dire propre, parce qu'ils dans communauté, dans un entourage, Comment que ça y est. Et ça fait, nous faisons enfin, une association qui est AJVB, Association des jeunes visionnaires de Biso Ok Nous faisons un staff, un comité, plus artistes rejoignent ensemble avec nous, nous mettons ensemble nous ça. Et ceci, n n Biso pour Biso ça, nous faire seuls. Et c'est nous avons sauvé les bisotons pour que nous l'autre nous sommes capables de faire pour que les gens toujours été propres et Je demande surtout avec la mairie <police> pour toujours mettre tes prospètes <roofline> avec nous, pour toujours être en bon, okay, nous communauté, nous coop et en sécurité. Qui est-ce que nous un conseil qui est fortiste de nous qui fait des autorités comme ça et qui nous connaît pas mal de l'argent Bon, nous n'avons pas dit que c'est un conseil. Nous n'avons pas dit nous avons fait un conseil pour le retour. Mais il suffit que nous choisissons peut-être nous ensemble. Mais nous sommes maintenant là ensemble. Nous sommes sûrs que nous sommes arrivés de nous devons nous mettre mais vraiment machine pas vraiment vrai. une sorte de belle pour chaque leur fruit, tu là on vraiment de jeun, tu vas pas voir ça Pour Le message pour la et un petit gène Moi, non, parce que c'est tout là, je pense que je veux participer dans le petit barail à l'église à l'église. Et je pense que je veux participer dans le salarié. mon cher. Vous comme le bénévole Si vous madame là, c'est parce que tout pour votre je ne promets il y a 62 ans. Le m a dit, une bisous, une bisous. Mais c'est pourquoi c'est Mais pas bon, en Pour que de, de, le monde, ça va ça que, qui vous... pas, ça eu, vous sortez, là. Par dans là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. propre propre C'est bon. C'est bon. ça bon. C'est bon. bon. bon. Mais bon. C'est bon. C'est bon. C'est qui C'est bon. pas C'est bon. C'est C'est C'est normal. C'est normal. Pour moi, même pas magistral, 100 ou 100, nous travaillons à 44 nous devons la Nous ne devons pas faire rien, nous devons apporter 100 magistrats, et nous devons apporter de sang, nous devons nous Nous devons nous saluer, nous devons nous saluer. Nous devons nous saluer, que devons nous saluer, nous devons nous nous nous nous ne pas même, Mais ça, nous, je à là, c'est meilleur, meilleur pour qu'à Bon, nous le mais pour plus c'est normal. Ma magistrature, ça, va Voilà mesdames mademoiselles et messieurs, t'a les déclarations diverses citoyen dans vous Zone Bizoton qui bat bravo pour autorité qui prend décision pour propre zone zones. puisque citoyens citoyens sont vraiment vraiment trouvé dans situation difficile, chaque là la pluie tombé, canal yo bouché, fatravine gonflé. Je nous toujours dit pa sit, la santé c'est richesse. Et si ou et si pour gagner santé faut vivre dans un espace qui propre, faut vivre dans un parce qu'il n'y a pas de fatra. Déchouke fatra, c'est éliminer maladie. Déchouke fatra, c'est bailler l'esprit ou l'autre direction. Déchouke fatra, c'est permettre ou respirer bien. Déchouke fatra, c'est éliminer maladie. C'est éliminer vira, arrête, c'est éliminer vira, c'est éliminer pinaise, pour citer ça seulement. Fait rendre bon la caillou agréable rete dans un endroit qui propre frères et sœurs bien-aimés ça permet ou, ou attirer bon l'esprit sou, et non seulement ça tout ça permet ou faire pi bon choix pour pays. Mesdames mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins SSL se volé au capret. Mon j'étais une équipe qui ki était les marchés pour la vie kote Y a marché pour l'homme qu'il parce a parce que m'pas attendre. Plus passé 300 combien qui d'apine dans espace 3 mois. Y marché pour l'homme les amis, pour nous rappeler, bon vais vous au nom. Constitution respectée, apartheid mm. la dictative. Nous pas la dictative dans le pays. Mm. Je vous rappelle que mission de coopération internationale là, est garantie tous les monde. C'est à pour démocratie. Qui est la démocratie? <rire> la démocratie fait ça, les gens ne sont C'est ça la démocratie. Qui de... constitution Où est la constitution à ce moment-là Et si dans le pays là dis nous parlons pas la démocratie, nous sommes en dictature. Donc nous disons là, jeudi, on a qui ça nous sommes dans monde, on si est la dictature. Je dis que nous dans la dictature. Je ne sais pas si c'est la dictature ou bien démocratie, parce que je suis confuse. La dictature dans le pays, nous vous rappelle la communauté internationale que le mandat de M. Jovenel Moïse Philippe. Et pareil là, pour, qui... pour combien de dates là <laughs> La république des petits voleurs. Donc, à 10342 respecter. J'en dis, nous devons dictateur dans notre pays. Donc, nous demandons Madame Laline, si ce point est dans le pays. Madame Laline, Madame communauté c'est continuer à C'est contribuer que démocratie dans ouais. le pays c'est vrai que vous mangez, vous dormez, de Chaque son musique ouais. oh, oui. ça. Wow. Boubou, I miss you. I miss you, monsieur, monsieur soit le combat, monsieur Boulot. <rire> hey, Aïe, pays, ça, papa. Tu veux février il y a plus de 1 de monde dans la province. millions, ça. bien. Il y bien, garçon. Il forme Et sans compter plusieurs dizaines de milliers de monde qui sont dans la ville de la province. Nous de remarquer. Hé, hey, les pastels là-haut. <rire> les pastels là-haut. Le déprésumé assassin du président. <laughs> Et nous tous avec Dena Weno. Oui. Dimanche dernier, comment population? était mm -hmm. mm -hmm. sauté en masse. Journey jeudi, elle l'a sauté en avril. Ça k passe même. Il n'y a pas sauté en masse encore. Pour le capable mm -hmm. à marché. Oui, a à au ou bien et pour le dire mm -hmm. que mandat constitutionnel président pour rappeler que le que okay. Ensemble avec contre insécurité. Oui, il n'y a pas de sécurité aujourd'hui ce petit pastel là haut. On prie pour les sécurité, pour les gangs, pour les de touche les cœurs. tout comme ça. Venez à la repentance, car le retour du Christ est proche, n'est-ce pas Avec kidnapping, non Il n'y a pas de kidnapping aujourd'hui, pasteur, mais pourquoi vous pas conférence ça y au passé, tout va bien Qui a pas valé terrain Je ne jodis le pas valé terrain, c'est territoire perdu gagné <laughs> C'est Emily prophète. Il y a des territoires perdus. Ce n'est pas les sécurités qui a valu le terrain, mais c'est territoires qui a perdu, pasteur. Avec injustice justice qui est gagnée. Aujourd'hui, il n'y a... Mm -hmm. puis... oh, aujourd a pas d'injustice. Mini justice sanctionnée pour financer. Il n'y a pas d'injustice jusqu'à présent. La justice a marché. Voilà, pasteur, continuez, mettez pour nous. Nous sommes capables de dire également à ceux qui sont Contre démocratie. Eh euh, oh, je ne j'en dis pas, ah, il s'agit, assos contre qui est. Ha ah, ah. Eh! De vous parler, à ah, Voye, bon, il va dans l'enrance. Le gouvernement éliminer la, éliminer les journalistes. Pas à assos, monsieur, il y a des potes de taille population réaffimée encore. En hey, june et jodi, elle va réaffirmer, il confirmer, le renouveler, le communien, ça passe même. Dimanche dernier pour tout le monde, le mandat président est fini. Alléluia. gardez pour voir l'argent, monsieur. Gardez pour voir l'argent. L'argent <rire> cassé roche. L'argent fait chier dans. L'argent fait chien dans ses frères et soeurs bien aimé. L'argent fait pas blier si yon gen dans ciel, vous Ou même qu'on pèche des lumières, si c'est épisclise. Je mm -hmm. me mm dis, -hmm. c'est que la démocratie-là, qu'on a exagéré. Mm -hmm. Mais qu'on y a, je mm -hmm. c'est que la démocratie-là, mm -hmm. te une raison. Mm -hmm. parce... Oui, il y a raison. Je ne veux pas dire nous. Ça. Mais quand on passe par le dernier moment, pas tard dou ça passe même, il y a une raison je veux dire, mettez pour le peuple. Parce que ou bagachita con salissant. Oui, qu'on a journée dire qui est-ce qui salissant alors l'autre cas pour la avecait. On connaît ces bagailles qui trissent et ce bien aimé Les monde en conscience sont salissant. Les monde connent le sont salissant et puis l'a chercher 12 sont salissant. Parce que soyé c'est lui reflété, c'est ont envie di mon. Est-ce que tu comprends <laughs> hey, ok, ça a continue. Je ne dis à dix, pays paye Yifa à nous. à papa volé. Ne ça. qui est ce qui volait. Quand tu nous t'as parlé pour qu'il s'agit mais pas fait. ou à comme ça. Tout clé a Jovenel Moïse finit à payer En mm -hmm. a Il y Et même nous, même a Papa, pitié, frappez-le D'ailleurs, nous sommes à moun de le zombie, moun mm -hmm. le dépalais. Nous tout partout. Pour mm -hmm. que monsieur a avoué que c'est lui qui a tout, tout pour nous est ça. Et vous savez qui est important Je veux la presse relater. Leur père a fait un mariage à un enfant à un garçon. Père tout vous dit, il faut suivre ma roi. Occupez ma roue. occupez ma roi. Mais pas de qui pour ma roi. Pas de pas qui dit assassiner ma roi. Jovenel Moïse à ma, à fin, à à matin, a fait mal à nos compétitions, qui est-ce qu'il touté puis plus de monde? <coughs> Je dis à qui est-ce qui a la compétition? Papa Jean dit ça! Jovenel Moïse, nos compétitions avec Martine, qui est-ce qu'il volé puis plus Je dis à qui est-ce qu'il y a volé? nous <coughs> dit quitte! <laughs> il n'y a pas de conférence pour la presse, il n'y a pas d'opposition radicale, Indicatif présent, indicatif et, et, et parfum, parce est subjectif, pas de bagaille comme ça, Tout va bien dans ce pays, il n'y a pas de dénonciation, OK ah, il amdou, Haïti dictature, l'appel des les anti-Haïti démocratie, la République des coquins, mais je c'est ça ce bien aimé, bienvenue dans Haïti, pays spécial. <laughs> hey, hey, uh hey. Ah, il y a un petit poulet qui est cuit avec au sauce. Yes. Oui, maman. Mettez épice épices, allez, allez, allez. Non, non, non, comme ça, il m'a te femme, mon chéri. Et pas zong pour le... Hey, mettez de acrylique pour pied pour le, ma chérie D'accord, vous n'avez pas perdu, pe pas la phrase, vous avez la vous la vous vous vous pas vous vous Alcoolé, balcoolé, baby, balcoolé, by pour le coolé, by son pour la coolé. Aujourd'hui, y a qui t'écoute ça son sauce pour la France, oui on ou sauce pour la Congo. Mais pour la, oui frère, c'est bien aimé. Ay pour la, on comment boire comme son pour la bien installé. Wow! c'est tellement extraordinaire. Bon, désolé, autres les babal nous femme qui comptent extrêmement, y a, aïe moi-même v'lais red vif, v'lais red vif, puis jusqu'à ce que j'aille y dazon tam ka monter dans ciel m'pote pote ti rapport mais moi même vrai bouchman dans dossier ici, non nous trop pour moi chapeau bas pas oublier mesdames mademoiselles et messieurs travail la continuer gens que ou image ça si ou la france ou canada ou états unis pas hésiter eh bien contactez. Mounsila yo yon fason pou kapab supporter commissaire Muscade nan kokenchen travail la fè nan peyi side peyya. Mounsou, merci parce kotap suive avec attention. Merci pou fidélité ou ak patience sou. moins pralem akite ou nan bra papa bonche parce que seli même sel ki kapab proteje ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout moun nan Monsieur fouko. Rendez-vous kasi. Eh bien, nan yon l'autre vidéo de si Dieu veut. One Lord.